La question s'adresse à vous et à ce que j'appellerais vos quatre conseillers solidaires également. Oh. Euh, si vous aviez la certitude, vous ou ces quatre conseillers-là, que vous avez manqué à votre devoir de maire ou de conseiller, que feriez-vous? Euh, vous avez la certitude d'avoir manqué à votre devoir de maire et de conseiller. Que faites-vous? C'est tes, que tes questions Mais que faites-vous Je veux d'abord connaître votre réponse à ça. Mais c'est tes questions. C'est ça ma question, monsieur Roy. Que, que feriez-vous Vous avez manqué à votre devoir de maire ou de conseiller. Que faites-vous les, les conseillers, les, les quatre conseillers solidaires peuvent répondre mm -hmm. s'ils le veulent aussi. Est-ce que vous démissionnez C'est pas, <rire> pas, pas dur. Vous démissionnez ou faites autre chose. C'est pas dur à quoi. On fait <rire> de notre Si vous avez l'incertitude, si vous avez l'incertitude la la d'avoir manqué à votre devoir, est-ce que vous restez en, pas pas en poste ou pas. pas Oui on ou non. Non, je n'ai pas terminé. Parce que je fais référence à votre dernier journal municipal dans lequel vous mentionnez qu'un élu à l'obligation de se renseigner oui. euh, je vous rappelle ce document-là que vous aviez transmis aux citoyens en octobre 2009 que vous avez signé tous les cinq et en janvier 2010 vous avez tous admis que vous aviez lu aucun document rattaché à ce dossier-là donc votre obligation de vous renseigner inscrit dans votre journal municipal vous ne l'avez pas respectée. Vous avez mentionné également qu'il faut agir avec honnêteté. Alors, je vous rappelle, vous aviez été mis au fait de ce document-ci qui énonce les politiques du ministère de l'Environnement à l'égard des milieux humides. Et vous avez fait fi, à ce moment-ci, depuis que vous êtes élu, à mon point de vue, de l'ensemble des politiques émises par le ministère de l'Environnement. Alors, moi, je pense que vous avez honnêtement manqué, euh, vous cinq, à votre devoir de maire ou de conseiller. Bon, mais M. Dion, là, ça fait longtemps que vous parlez de milieu humide. Mais votre milieu humide, là, c'est un milieu qui euh, Je pense qu'il est pas mal achassé. Euh, tant, tant que moi, c'est votre milieu. Pourquoi? Toi que, toi non, monsieur Roy, écoutez, le document écoutez, de. Il y a la somophonie, tu te, te laissé parler, là? Bon. Ouais. Le document, l'explication de, de, de Génibor, c'est que euh, là-dessus, il parle de sol minéralisé. Ça veut dire que la tourbière, là, en achassant, le sol il devient une terre noire. Une terre noire forestière devient une terre noire. Ça veut dire que c'est minéralisé. Si on prend des échantillons de sol, une tourbière, c'est de 95 à 100 de matière organique. Quand il est minéralisé, il est comme la terre agricole, il devient à peu près à 26 de matière organique. Est-ce que, est, est que vous parlez de génivore? De génivore ou, ou autre? Bon, c'est bien. Vous, vous posez les questions à vos gens de Génivore, pourquoi ont-ils, et nous avons la preuve de ça, pourquoi ont-ils demandé au ministère de l'Environnement une servitude perpétuelle de non-construction pour les terrains au nord de la rue des Seines? Alors, si vous dites c'est un milieu humide en fin de vie, comme vous avez dit aux médias, pourquoi votre propre film d'ingénieur a recommandé une servitude perpétuelle de non-construction? Il y a un bout que je ne comprends pas dans ce que vous dites, M. le maire. Alors, votre obligation de vous renseigner, je pense que vous venez faire la démonstration que vous avez peut-être besoin de vous renseigner. Ça, c'est au fin de négociation. On n'est pas en négociation, on est en conflit, M. le maire. Négociation avec le ministre en... Bon, allez. Bon, euh, m. Dion. Yeah. Quatre de vos conseillers, je pense c'est une question importante que je vous poser là, quatre de vos conseillers ont voté tantôt sur une résolution pour une demande à vertu de l'article 22. Dans le journal municipal de mars, vous avez mentionné que l'article 322 du Code civil impose qu'un élu municipal doit agir avec prudence et diligence. Alors la question que je pose à vos conseillers, parce que c'est pas vous qui avez voté là-dessus, monsieur le maire, la question que je pose aux quatre conseillers qui ont voté pour... Est-ce qu'ils, puis je voudrais avoir une réponse de chacun, est-ce qu'ils ont lu l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement et les règlements qui régissent l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement, c'est la question. Alors, M. Jean-Bruns, est-ce que vous avez lu cette loi et les règlements, s'il vous plaît? C'est un petit Monsieur Au oui. Quelques petits mots. Quel bout vous avez lu? Bien, quel bout, euh, je ne sais pas quel, quel bout, là, mais je l'ai lu, là... Euh, en quelques paragraphes, euh, c'est l'avocat qui a demandé ça, il faut, euh, on se reste okay, pas dessus dossier à l'avocat. Ce n'est pas l'avocat qui doit agir avec prudence et diligence, c'est l'élu municipal, M. Oui. Carrier. Moi, je voudrais, je voudrais savoir ce que vous comprenez au bout de l'article 22. On, on a pris un, on, on prend un avocat pour ça. Oui, mais je voudrais savoir ah. ce que vous, quand vous votez sur une résolution... Je pense qu'il est essentiel et requis que vous compreniez ce que c'est que l'article 22 de cette loi-là et les règlements qui régissent l'article 22. <coughs> Est-ce que vous comprenez la loi et les règlements qui régissent cet article-là? Telle est ma question. Je ne comprends pas comme un avocat, là, okay. mais les... Ça veut dire que vous comprenez peu de choses sur cet, cet article-là? Pas à 100%, oui. là. Moi, je te dirais à 100%, pas à 100%, mais le... Madame Dionne, est-ce que vous avez lu l'article 22 et la réglementation Vous l'avez lu Vous pourriez nous expliquer ce que c'est Non, je ne pas, je ne monsieur, parce que ça ne fait pas. Je n'ai pas lu ça dans ma dernière semaine, j'avais 20 ans à faire. Puis j'en ai lu, ça fait à peu près. Quand est-ce qu'on a travaillé là-dessus C'est euh, avant les fêtes, au mois d'octobre à peu près, qu'on a travaillé là-dessus, avec les... toutes les dossiers à peu près. Moi, que moi, mmh. j'ai pas un article 22 écrit dans le fond. vous en concluez réunion, on n'était pas On a rédité. travaillé dessus. On a parlé quand on te demandé de lire les 22. dossiers. Pas sur l'article oui. 22, sur tout Je le dossier. L'article 22. Qui... 22. 22, 22, 22, 22, il était dans... Quand on a le, le, le, le, le document du l'environnement, euh, euh, il était là, dans l'article 22. Ah. Okay. Il, il, il, il, veut, il veut dire quoi, madame, qui cet article, s'il vous plaît? Regarde! Pourquoi? C'est tout beau! Vous, vous, vous, vous, vous là, vous, vous êtes là-dedans à tous les jours! Moi, je suis. Je suis pas là-dedans à tous les jours, monsieur. Ah, mais Madame Mais si vous voulez, traiter, ause, des non, vous traiter les miaiseuses, faites-les. Non, je vous rappelle que vous prenez des décisions des autour de cette table oui, de conseil-là oui. et vous engagez l'argent de vos citoyens. Lundi passé au 8 clo je crois qu'on s'est fait demander, je lui ai demandé c'était quoi la petite verdure, qu'est-ce qui en découlait, oui, qu'est-ce que ça est. Est En plus. Ça fait on, on aimerait savoir ce que vous en comprenez, madame. Vous dépensez l'argent des citoyens, alors oui. c'est peut-être normal que vous leur expliquez ce que c'est que ce cette petite là Bon. Oh. Monsieur Diaz. Moi, l'article 22, je l'ai vu. J'ai été sur le site du ministère du Développement durable. Je ne peux pas dire que je suis une spécialiste de l'article 22. Mais ah. quand on a voté pour accepter ah. des plans d'ingénieurs préco, moi je ne suis pas ingénieur, puis je ne suis pas capable de lire un plan, puis tout décortiquer, tout ça. Puis on, a, on a accepté le plan. On s'est fié à notre ingénieur parce que lui, il connaît ça. Là, on a une firme, Génivore, qui nous fait, qui nous recommande ça, qui connaît ça sur le bout de ses lois. Je pense qu'on la paye pour ça, puis moi, je, je lui fais confiance, puis c'est pour ça que je vote pour ça. Est-ce que ça répond à votre question? Ce qui répondrait à ma question, Mme Madame, euh, Madame Bérubé. Ce serait est-ce que vous, quand vous votez pour faire pour dépenser il y a probablement 150 000 dollars de dépenser depuis 2007 dans le dossier-là. Non non non alors, non non non. Alors, non, moi, non non non on les a eu tantôt les chiffres. Alors, on, dire, euh, on vous les donnera à la prochaine région mais disons a plus que 100 000 dollars de dépenses mm -hmm et qu'en 2011, avec ce que vous allez dépenser, vous allez sûrement être en 250 000. Et quand vous prenez des décisions pour entraîner des frais additionnels, est-ce que dans votre compréhension, vous agissez avec prudence oui, monsieur. et diligence? Oui, monsieur. Parce que j'ai pris la peine, comme je vous dis, d'aller sur Internet, de rencontrer, moi, des gens du ministère de l'Environnement, j'en ai rencontré dans ma vie. Et j'en connais du monde, euh, parce que j'étais à Grenoble. Puis j'en ai rencontré de ces gens-là. Puis l'article le, le, 22, l'article 32... Et elle m'a été expliquée. Bon, je ne peux pas vous dire, comme je vous dis tantôt, que je suis une spécialiste. Mais on a des spécialistes complets pour se fier dessus. Donc, c'est, je pense que c'est agir avec prudence que de se fier sur nos spécialistes, qui sont mieux que moi, qui comprennent mieux ça, qui nous recommandent des choses. Vous étiez présente, madame Bérubé. Et, et je n'en ferai pas d'autre. Madame Bérubé, vous étiez présente le 18 mai 2010, oui. où madame Blair a dit que dans ce dossier-là, nous allons appliquer la, la politique évitée. éviter. Éviter. Oui. Et, et, et vous me dites que vous agissez avec prudence oui. et diligence. Elle ben, n'a pas juste dit éviter. Oui, mais mal, vous allez dire. Il y avait trois mots. Hein? Il y avait trois mots. Éviter, éviter compenser, minimiser et compenser, compenser. Dans, dans l'ordre. Hey, regarde, on, on les a vus. Hein? Dans, dans l'ordre. Non, les a dans l'ordre. Si on ne peut pas éviter, on peut faire d'autres choses. La compensation est, est, est évaluée à combien Éviter, minimiser, compenser. Ça va être avec un dépôt, un Non, non, mais c'est parce que si vous votez, c'est parce que vous savez. Compenser, c'est combien Les études sont. L'étude a été faite. On est rendu au point de parler <coughs> au ministère du Développement durable de demander formellement ça. Allez-vous dépenser encore 200 000 compte. dans ce dossier ça Vous allez dépenser. Et je ne sais pas, ça ne dépend de pas de vous, Monsieur. Ça ne dépend pas de Tout Ça ne dépend pas de vous, Monsieur. Pas du tout, Madame. Oui, Monsieur. Ça oui. oui. serait de continuer... Euh...